Salut à tous c'est mon soeur j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite donc on est en compagnie de cacahuètes de jojo euh, et de spiro là vous avez pu le, le je sais pas si vous le connaissez déjà il était déjà apparu dans une précédente vidéo euh, là on avait fait deux vidéos de games en section voilà donc euh, vous avez sûrement voir aura plus de lui euh, bref du coup les garçons disent bonjour Bonjour. Okay. Ouais, bonjour, bonjour, ça va. Comment ça okay. va, les amis Merci pour le clash. Donc du coup. Je euh... suis dans... déjà apparu dans une vidéo. C'était dans le vidéo là. Je crois qu'il est mort. Là. Euh, oui, je crois que c'était aussi en toi. étais apparu oui, était... dans l'endroit où ouais, t'es apparu dans le. Ouais ouais est-ce que tu. Ton... Est saison primitive que... là, non De quoi La saison primitive. Là, là on a une que... euh, là pour finir la là saison où 7 que, Là où, je crois qu'on m'avait vu ou est-ce que tu dis la saison... Bon du coup okay, les gens euh, euh, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien Aujourd'hui on se retrouve pour faire du coup une partie de l'imposteur Voilà un tram euh, Voilà on n'est pas longtemps avant Noël donc pas assez bonne fêtes vraiment Si je publie pas ça avant Euh, la, les fêtes euh, j'ai une, une vidéo aussi de Cop Duty WW2 World War II si vous voulez savoir euh, à Tout monter mon chouquet mettons canal de groupe les gens on va essayer de se faire un imposteur on va essayer de mettre un imposteur je préfère être un imposteur carrément Allo ouais, mettez-vous dans un groupe. Ouais. Je Alors. Euh, Django. Je, je suis agent. Moi aussi, je. suis Moi aussi. Moi aussi. Alors, il si euh, mon... y a Alex, oh. il avait rejoint. Vous, les spectateurs, vous voyez défilé. mon rôle, donc vous voyez si je mens ou pas. Donc. Euh... Mmh, C'est vrai. Comment ah, on voit oui. ton rôle Non, mais ceux qui vont regarder après, ceux qui vont regarder euh, la vidéo. Alors. Ouais. On euh... sort à la fin de la partie, on sera Oui, voilà ouais, de toute façon, Mais tranquille, non, voilà. tranquille, je vais ouais, aller normalement. faire un défi. Oh putain, on m'a Il y a juste a un gars qui me suit là, le 2 là. Mais non, pas déjà Ouais, c'est le 10 là. Le 6. Le, le 10, il m'a tué. Oh là, mais il y en a deux mains, déjà. Et les gens, c'est une C'est rien. Hein. Attendez vos skins. Vos skins est... Attendez. On va on va rechercher celui de Alandro. Alandro c'est ton skin c'est quoi le 4 le... Django. Ouais. Euh, ouais c'est le 10 hein, juste pour. Non mais le Alandro son skin c'est quoi 4 Ouais c'est le 4 c'est 4. Attends jean no, God, Pourquoi m'accuse no, no, no. Mais c'est pas là, ils sont chelous. En plus c'est en vidéo, ça se fait pas. Oh, si, si, si ils si t'accusent. J'en goûte. Ah, il y a un <coughs> gars que je connais. Allez dans le canal, vous, allez dans mais le canal. Un bail. Wesh, il euh, n'y a pas les euh, cacahuètes là. Je vais essayer de dire son prénom. Euh... J'ai eu trois, il est miné 7. Non mais qu'est-ce Qu que c'est euh, J'étais dans quelle salle, la cafétéria J'étais avec qui Ouais bon, ils sont chelou hein. Je suis Déjà un agent, mort. les gens. Oh, bon bah bien fait pour eux hein s'ils perdent ouais euh ouais. Ouais. je veux pas foutre la honte mais quoi ils sont abonnés aux rebelle non non, non non dis pas ce que tu Abonnez-vous c'est pas un dorme sinon je vous jeavas... sinon je vous chance de retard Abonnez-vous c'est qu ce qui se passe. Ah oh non Est-ce que c'est moi l'imposteur Je suis bloqué. Est-ce que, que est vous Est est voyez ou pas euh... Je suis peut-être un rapport mais c'est le 10. Je dois quitter rejoindre, je suis bloqué à vie en, en... en attendant la fin. Mmh, mmh, mmh. Je peux venir Adam dans le groupe Est-ce que vous voyez ou pas acclamé Il a quitté. Oui, je suis plus bloqué à vie en, en attendant la fin. Bah oui, voilà. T'inquiète. Maintenant, je Et suis à temps de la fin ou pas danser code. ou pas Là, acclamé. Ouais, ouais, ouais. Le 2, c'est un imposteur. Le 2, c'est un caca. Ah, Même si je sais pas ouais. qui c'est le 2. Il s'appelle le seul corse avec un nom de chanteur de zouk. rendez-vous Et ça, c'est vrai. Alors, pour pro, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te prendre un doigt dans le cul. Moi, j'étais pas du tout au courant. Même quand je vous jure, je me méfie. Non Si, si, il vie est Arrête ou je vais mettre Pierre Castor Non, non, mais What pas même Pierre Castor, mais... Arrête Arrête avec les mêmes mais c'est le garçon aussi. Attendez, le 6 il m'a accusé, il est mort, bien fait pour lui. Pico ouais. Et ça c'est pas, pas un ça c'est pas un même Et le baron... eh, les mêmes, faut bien utiliser avec ça, faut pas jouer avec ça, sérieusement. Euh non J'ai appris le que, que les mêmes qui met là, c'est pas moi qui les fais. Hein. Vous allez ouais. voir, de euh, toute façon, le bruit. Il mange de la crème solaire Les nouveaux produits solaires Nivea Sun vous apportent une protection cellulaire active. Oh oh, alerte au goggle! Alerte au goggle, les enfants! La crème solaire, c'est bon. Kylian Babé fête ses 23 ans. Écoute, on s'en bat, ah, ah, ah. bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Énorme gâteau. Grosse fiesta. On s'en bat les couilles. On s'en bat, ah, ah, ah. bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est quoi un ballon? De basket. <rire> Genre le broc. Naruto donne 10, tout noir de naissance. On te dire ce qui t'arrive. Moi, je me Hey man j'ai encore bien Emman, du coup évite de mettre des trucs. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et ce skin, ce skin, vous l'appelez plus piste vous l'appelez Kenny. Et oui, moi, vous m'appelez kai Quoi Non rien. Kai Attends, rebelle Monster. Non. Bravo, mm. Il s'appelle Alex. <rires> Moi, je joue à Among Us, mais si j'ai jamais joué. Demain, si, j'ai déjà pas... joué. Mais... <rire> ah des <rire> des ah oh, non, il est Plus les deux qu'ils ont rejoint. Oh, le gros bâtard. Je suis en vidéo, je suis en hautement. Digouze, on va quitter, mais en même temps que j'ai fait une bonne manger. Je vais manger. Tchouu. Oh, non, là. va en bas. Je reviens, je reviens fais... Et hey, taisez-vous, s'il vous plaît, les gars, je suis, en... je suis en top 11 et je fais du 2v3, en. Fait. Vraiment, Django, t'as pas, pas de la, pas de la chance, de chance dans tes vidéos. Dans tes vidéos. Bon, le 5, là, il vote ou pas, là Le 5, il mange des flans, des flans. Alerte pédophile. Ça se tire, hein j'ai éliminé trois dans le nez hé Nolan devine j'ai combien de kills? devine combien j'ai Mais c'est elle l'imposteur Nolan non. Non. non non non je mange du steak Deux cheval Et c'est très, bon. très, bon. très bon d'ailleurs qui m'a tué qui m'a tué voilà enfin il m'a joué un booster. C'est que le que c'est le 10 euh, le 10 Ok. Oui, oui. si -il, -il. Il y a des Vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît, moi a... Mais touche Touche N'es pas fin de ta bouche, je pas causé. On a mute, on a, on a parce que là... Je On a mute de On a mute parce que là... Je suis pas mute. On Mais c'est pas lui le poster t'ai dit que c'était le 8 je m'écoute jamais, mec Oh, mais il a aucune confiance entre amis. les gens, c'est le 8. Ah non, c'est le 1. <musique> Attendez, pourquoi vous avez pas voté pour le 1 Allô La vérité, vous m'écoutez pas. C'est bon, je leur dis la vérité, ils m'écoute même pas. C'est bon, oui, voilà. Excusez tous ceux qui viennent te rejoindre. Non, non, non, non, on Chut exclut personne. On exclut personne. C'est bon, mais en privé. Pensez à nous trop de gens. J'ai mis en privé, c'est vous qui invitez trop de gens. Moi, je déteste les gens qui invitent des gens. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand il y a des gens qui, a, qui rejoignent le groupe, je vais redémuter euh, oh euh, Nolan. Quoi, quand, Quoi y a non, des... non, non. quand il y a des gens qui, rejo qui oh, rejoignent a été... en cours d'une vidéo, le problème, Tout les garçons. Ils je savent pas fait. ce que j'ai dit avant. Et c'est là le problème. C'est que vous savez pas ce que j'ai dit avant il vous savez pas les règles. Voilà on va démarrer du coup euh, la deuxième game bien deux. Je veux bien deux sections complètes, mais pas plus. Bon les gens. On a on a quand même des je vais vous faire un éveil quand même on a quand même beaucoup de complications dans les vidéos à chaque fois surtout Fortnite je trouve lancez on lancez du coup je on je les... dans live non vidéo bon les gens j'avoue que c'est plus tranquille euh, là dans ce canal là parfois moi bah, je vous dis même moi j'ai mal aux oreilles j'ai mal aux oreilles parfois euh... Ouais. pardon les garçons s'il vous plaît si criez si pas quand ouais. je, euh, euh, euh, uh, je, euh, je, je dis garçon bien sûr il certains connaissent et je dis garçon c'est pour pas euh, que je dis chape pseudo, pseudo mais euh. allez, allez, allez D'accord. Tout le bah, monde euh... Moi je vais être, un... moi, agent, je vais être agent. Un... agent agent agent agent. Hein bon les gens, du coup les du coup... On a un agent. Alors alors... Mais non pourquoi tu l'as exclu Mais Et je vous dit bien bien ai dit que j'invitais personne. Vous m'écoutez pas, non. ça fait cinq fois que j'ai dit que... Ah, ouais envie c'était de voter pour euh, un no, un, un, un Nono parce qu'il s'était J'avais qu'une seule envie c'était de voter pour Nono. Tu sais pourquoi Adam Parce que c'était le premier à avoir eu rejoint le, co le canal de groupe. un canal de jeu apparemment. Euh, Adam pourquoi tu dis que c'est le 6 Parce qu'il m'a que sans raison. Alors, on va tous voter euh, euh, Ouais ça veut dire pas forcément Vous que c'est lui mais ouais. C'est pas forcément le 6 hein. C'est Spiro, il me vote une... une... Mais t'as aucune preuve as... Mais toi aussi t'as aucune preuve as... Mais toi aussi t'as aucune preuve okay. Ah oui, tu m'as vote alors que j'en avais fait. C'est moi l'imposteur et que je suis avec le 7. Faut pas être 7, toi. Moi, j'ai voté passé parce que je sais pas encore. C est... C est... C est... C est pas Intelligent. J'incuse personne. Eh, pas de... Alors, vraiment Pas de... J'incuse personne. Par contre, évi éviter de... J'espère qu'ils vont éviter à l'avenir de... Les ah, gens éviter de... de dire... C'est bon, Adam, je viens C'est bon, Adam, je viens de faire... C'est je vais C'est des tous ce caca chouette. J'arrive Adam, je vais te tuer, je vais tuer. Mais je vais tuer, tuer dans... Ah mais non C'est un de chouette. C'est bon, je vais te tuer, je, fou, je, fou, je vais te tuer. Je sais qui c'est l'imposteur. Adam, Dis pas mais. Dis pas gamme. Bien là, là, donc Non, mais vraiment, avec le game se passe bien, les garçons, vous voulez pas Ah, c'est Johan Non, par contre, c'est vraiment pas moi. Bon, toi, t'es une autre, tu vas une tâche Je prends au bœuf. C'est Johan. Oh, diable Comment c'est cristaux à votre avis, il y a un moment, si j'exclus, je vous ai dit tout à l'heure, si j'exclus, c'est que c'est que vous abysiez. Croyable Et comment c'est trop Comment les cristaux C'est bon. Et comment des... question. Yeah je jure, moi, je suis innocent. Si tu veux, tu bon me dis pour montre ce que je fais, faire une tâche. Hein. J'ai des tâches moi aussi. Non hein. mais, oh non, pas, mais si tu fais te... une tâche, je veux pas forcément dire que t'es un posteur. Oui, je sais, je sais. Ah mais, mais ça veut pas dire que t'es un agent ah non plus. Hein. Et, Et du Ça veut oh, dire tu... que tu aides les agents. Non. Oui, je mais là, là, ouais. oui, mais Mais si j'étais un posteur, je je je fais, je fais écrire la tasse Le one, c'est un zombie je es où, gamin gamin Ah mais tu sais, il y en a en vidéo, Sangot du coup un peu de respect gamin. Mais c'est surtout que j'aimerais bien que ça se fasse. Ah là tout le monde est gamin. Mais aujourd'hui on se retrouve pour pas une nouvelle vidéo. On va chier. Décapitation Explosion Explosion Explosion T'es gamin vraiment, t'es très mal poli envers les vidéos et surtout envers moi. Donc euh, voilà Et surtout envers mon caca. J'avais été un normal. Faut respecter les vidéos des gens Non mais le gars il a fait une réunion Aujourd'hui on va voir On va voir avec des Avec des yeux Bon bah allez On s'en va les couilles couille, couille, couille. Moi moi de mettre en privé hein. Bon les gens ça va pas te faire c'est du gros montage du lourd ça hein. Oui. oui. oui un couteau ah, dans un main. Main. ah le bleu là de ah non 256, je sais pas quoi t'as fait une mission depuis le début non je, je l'ai pas oh vu faire de mission c'est vrai j'ai fait une mission allez allez je vois je vote Non mais depuis depuis tout à l'heure il, il suit Cyber spiro. J'ai fait une tâche j'ai fait une tâche Je suis à pour je suis Cyber Spiro Pour pour pour, pour savoir s'il est à plus ou pas en train de j'ai je... Mais non, Mais non, je... eu, eu un cadeau J'ai eu un cadeau J'ai suis un Je Je je un cadeau J'ai eu un cadeau J'ai eu un je suis c'est un c'est Je suis un cadeau J'ai eu un cadeau J'ai eu Je cadeau J'ai eu un cadeau J'ai eu C'est cadeau Je eu Ok, faut okay, que juste là pour la mission. Après, je vais pas. Oh, ça va, c'est nickel. Mon caca et... okay. est aucun. Tu es là, tu Il fais C'est ouais. Ado... moi, Ado, Alejandro, Je suis les gens. Oh, cool. oh, oh, allo... oh, ah, oh, je suis Je suis là, on Je suis on va être en Je Qui fait ça avec son micro Je le mute. Super si vers Spiro, c'est un salvateur. Ah, un... Je savais. Je savais, en plus, depuis le début, je le savais. Je l'avais dans la tête. Et vous, vous m'avez voté. Vous avez voté. Ouais. Salut, Spiro, c'était toi, l'imposteur là, sûr. le montage, il va. Et en plus, je le savais depuis le début. Je vous l'avais dit, en plus, au début, euh, première réunion. Ah, malheureusement. Et vous, et malheureusement, comme pour un hasard, vous m'avez voté. Soit difficile les gens bon en tout cas respecter les vidéos que je fais et les vidéos des youtubeurs c'est vraiment important c'est très bien j'irai voir, ton... voir, vi... voir ta vidéo quand tu l'auras sorti je sais à... pas genre des youtubeurs connus genre euh, par exemple méchou qui fait, fait des marre. games avec euh, des voilà des caca j'irai voir ta vidéo là voilà. j'irai voir ta, voir ta non, vidéo non mais regardez que... même pas ok regardez regardez regardez il y a un peu de la vidéo quand elle sortira. Ouais, ouais. J'ai rien écrit dans le chat. J'ai pas ça du tout écrit ici. C'est ça a, C dire... a. C Bon, du coup, les gens, passez une bonne journée. Moi, je vous dis. Attendez. Euh, on se retrouve, du coup pour demain. Pour un, un dernier live avant Noël. Voilà. Prenez soin de vous, les gens. C'est plus non, important prenez ça de, vous. Est prenez vous la de vous, Et moi j'ai un mot, abonnez-vous. Et c'est euh, D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à me souvenir. Vous voilà, vous promettez oh, personne je vous promets de bonnes mais abonnez-vous. Moi je une bande de dans en fait. la ah, tête. Ah. Il reste plus qu'à me dire. Oh mon dieu, les gens, je suis Tu casses les gens là. Ceux, ceux, ceux qui vont voir la vidéo, vous allez voir que j'ai fait quelque chose, mais là. Toute l'atmosphère est détendue. Il n'y a pas. Oh, arrêtez fumer, monsieur. Non, je ne fume pas. Voilà, je ne fume pas. Bon, écoutez. Je creusse, fumez, moi, pardon, je prends de la me. Moi, pardon, je prends de la me. Ne je... je... je... je... je... fume toujours non, pas. Je euh, ne peux pas fumer. Voilà, C'est très mauvais pour la santé. Bon, écoutez, euh, prenez soin de vous. Voilà, passez une bonne fête. Pourquoi si dans vous des bails euh, Écoutez, moi Toi, je abonnez-vous a... ces vidéos voilà n'hésitez pas à vous abonner à à partager et à commenter okay. sur ce qui s'est passé vraiment Lisez à votre prof de vous abonner et surtout écoutez, que moi je, bon. vous je vous dis à prochaine ciao mais prof to seven two